Salut mes loulous, alors aujourd'hui on va faire des légumes farcis et avec euh, le reste de la chair des pommes de terre et des courgettes on va faire un velouté de courgettes et avec la chair des tomates on va se faire une petite salade de tomates, ça marche On y va En avant Diego. Ouais Allez c'est parti Alors les loulous, pour la recette on, avait, on va prendre deux pommes de terre, deux courgettes, deux tomates, un gros oignon de la mie de pain trempée dans du lait, de la sauce tomate, un œuf, deux gousses d'ail, 500 g de viande hachée, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, et puis après moi j'ai pris des herbes fraîches parce que j'en ai dans mon jardin, sinon on peut prendre aussi des herbes de Provence. Alors moi j'ai de l'origan, du thym, du persil et du basilic. Alors du coup aujourd'hui on va faire deux entrées et les légumes farcis. Euh, du coup parce qu'avec la chair des courgettes et la chair des pommes de terre, on va faire un velouté de courgettes au basilic, avec la chair des tomates, on va se faire une petite entrée avec une salade de tomates, toute simple. Et puis ensuite, les légumes farcis. Ça marche On y va, Oui Alors, on va commencer avec la tomate. Je coupe un chapeau. Hop. Et je récupère la chair des tomates dans un bol. Avec une petite cuillère. Voilà. Je vais recouper un peu la chair. Je vais mettre le chapeau dedans. Voilà. Ensuite avec la pomme de terre, pareil, je coupe un chapeau. Et ensuite, dans ma casserole, je creuse la pomme de terre. Voilà. Le chapeau. Je le mets dans la casserole. Ensuite, je fais de même avec la courgette. Je coupe un chapeau que je mets dans ma casserole. Voilà. Et je creuse ma courgette avec ma petite cuillère. Voilà. Donc ensuite dans ma casserole où j'ai mes pommes de terre et mes courgettes, je vais mettre un petit peu d'eau à niveau et je vais mettre à cuire à feu normal. Pour une fois aujourd'hui, ça fait normal. Alors, je vais rajouter un peu de, de sel. Et voilà. Alors, dans ma chair de. Moi j'ai pris de, du bœuf, du bœuf haché. Je vais mettre un peu d'oignon dedans. Un peu d'ail. De la mie de pain trempée dans du lait. Le persil ciselé. Un œuf. Du poivre, euh, du sel et du poivre, voilà et ensuite on va mélanger pour faire une belle farce. Ah oui pour le velouté de courgettes il faudra aussi un hein, Petit peu de fromage frais, style saint mauré Philadelphia, enfin bon voilà. Bon, alors il y en a qui euh, font ça avec une cuillère et tout ça, moi je le fais avec les doigts. J'ai les mains propres donc euh, ça va très bien. Voilà, une belle farce à tomates. Alors on peut prendre de la chair à saucisse si on veut, on peut prendre aussi de la chair de veau. Moi j'ai pris du bœuf parce que j'aime bien comme ça. Voilà. Alors, dans ma sauteuse, j'ai mis un peu d'huile d'olive, et dès que c'est chaud, je vais faire griller la farce de mes légumes farcis. Voilà. Et dès que c'est grillé, au bout de 5 minutes environ, je les débarrasse dans une assiette, ok Alors pendant ce temps, j'ai mes courgettes et mes pommes de terre qui cuisent tranquillement. Dans ma sauteuse, je vais rajouter mes oignons. Et je vais faire dorer. Bon, Une fois que mes oignons sont bien dorés, je vais rajouter deux verres d'eau. Et la sauce tomate. Je vais ajouter mon origan, mon thym et l'ail. Du sel et du poivre. Alors, si on n'a pas les herbes que j'ai, là, on prend des herbes de Provence. Hein, voilà. je vais mettre mes légumes dans la poêle dans la sauteuse voilà et on va laisser cuire comme ça réduire pendant à peu près un quart d'heure juste comme ça à feu moyen alors, au bout de 20 minutes, quand notre sauce tomate a réduit environ d'un quart, on va mettre un couvercle, le couvercle de la sauteuse dessus, et on va recuire à feu très très doux pendant encore un quart d'heure. Alors, 5 minutes avant la fin de la cuisson, je vais rajouter quelques feuilles de basilic. Voilà. Je couvre et j'aspire encore 5 minutes. Alors au bout de 20 minutes, mes courgettes sont cuites. Je vais rajouter une bonne grosse cuillère à soupe de fromage frais. Je vais prendre 4 feuilles de basilic que je vais mettre dedans et ensuite je vais mouliner. Et voilà comment on obtient un velouté de courgettes au basilic. Alors, on peut le manger chaud ou froid. Et euh, on n'est pas obligé de mettre du basilic aussi, on peut mettre de la menthe, c'est super bon aussi. Et euh, voilà, c'est top. Hein Alors dans ma salade de tomates, je vais mettre une demi-cuillère à café de moutarde, un tout petit peu de vinaigre, voilà, parce que la tomate est déjà assez acide, de l'huile d'olive une cuillère à café, une bonne grosse cuillère à café, un peu de sel, un peu de poivre, quelques feuilles de basilic. Voilà. On mélange. Et voilà Et voilà Des légumes farcis bien appétissants, bien confits. J'ai mis un petit peu de riz avec. Et je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt. Boudou Tu ton chat Bonjour. Dis, bonjour. Dis bonjour Dis bonjour Dis bonjour Allez Oh le gros bébé Gale.